السلام عليكم اليوم لي بيزود الثاني جبنا لكم واحد لا بيام مقدم مزيان بونجور السلام عليكم صباح صباح والد. صباح بخير tu vas bien car merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Allah. Dag, vous moi. Comment est mais d'ailleurs, les. l'air. Oula, oula, oula, oula, oula, ça, bien sûr ouais, j'ai un BM euh, ma première BM que j'ai acheté en 2013 quand j'ai dit que j'avais une Fiat la enfin la deuxième BM j'ai j'ai dit une 325i quand j'ai dit pas que luxe l'adoré l'adoré ouais dit pas que c'est un modèle 2008 c'est une 325i donc 6 cylindres 2.5 litres cinq fait un moteur N52 B25 pack d'origine euh, c'est une pack M d'origine c'est une W Maroc pack M de l'ad'origine les bouffées à les bouffées à légende nous fait des gens 18 pouces d'origine du pack M. c'est la 19 et j'ai mis voilà les 19 l1 M. C'est le M 359 Qui qu'on est 9 pouces le pack ou 10 pouces le. La voiture c'est parce que c'est le dernier ces cylindres atmosphériques de l'BM mais d'abord ces cylindres atmosphériques c'est turbo ça commence à être un peu dépassé ou ça reste une propulsion ou l'avantage qu'a de désactiver les aides Kamelin un Audi, tu peux pas en, ça reste une traction type P4 Avec Mercedes, il a pas de que c'est une réalité Ça tient bien la route, c'est vrai Comparé, ça tient très très bien la route Mais quand tu as envie de t'amuser Il vraiment ton mobile. Tu te fais plaisir le Mercedes, quand tu as envie de désactiver les airs Tu as un mode BNDC Tu as un mode ABS. C'est as un mode BNDC Tu as un mode BNDC Tu as mode ESP En fait, il y a deux modes فمو د انتر ميدير و فمو خلاص على لو ما 15 على 15 ولكن درت فيها صاد <تصفيق> Euh, était plus basque que mais la confort, les et les pour les Donc, il, de confort, il, donc, il les ou les amortisseurs d'origine, ou les ressorts pour les Sportline, ils sont, ils sont rouges. Ils sont rouges. Ils sont rouges. C'est les, les Sportline. 5 cm. 5 cm. 3 cm et demi les étriers c'est une couleur bm avec le bleu bmw c'est la vernis, ça fait peut ans qu'ils sont comme ça fait le l'arrière petite surprise parce que dit c'est une phase 1 c'est une phase 1 de 2008 donc il خرجت من تو ليجي deux semaines donc, comme vous pouvez voir, c'est à phase 2. Donc, phase 2. L'avantage, c'est que le pach-choc est à phase 1. Le parchoc à Le est à Le phase 2. Le phase à la phase la 1. Le phase 2. Le parchoc Le Le à la on se alcantara. la finition alcantara tissu? On fait le le l'aluminium. Non, le tissu. Alors le tissu qui est qui le tissu qui est surpiqué, après les versions, beige ou le gris, le BM, le cuir. Merci beaucoup. Les optiques, Alors, les optiques, c'est des optiques halogènes. À la c'est des optiques halogènes. loupe Alors, et eyes. If I Je plaisir à Merci beaucoup. C'est un C'est